Chers traders et investisseurs, mardi 24 mars, bonjour. Alors, comme nous vous le répétons depuis trois jours, les marchés rebondissent et rebondissent bien même. Les nouvelles sont très mauvaises, les nouvelles sanitaires sont très mauvaises en France et en Espagne, mais s'améliorent considérablement en Chine et très très légèrement en Italie. Aux États-Unis, en revanche, euh, il y a toujours, à l'heure à laquelle nous enregistrons blocage au niveau du Sénat américain quant aux aides à débloquer. Il n'y a donc aucune sûreté dans ce rebond et cela reste très fragile. Mais nous envisageons toujours de nous mettre long, éventuellement à très court terme. Encore une fois, il faut vraiment que les Américains trouvent un accord au Sénat, mais nous sommes confiants dans ce domaine. Nous verrons bien, les choses ont, commence, ont quand même tendance à évoluer très légèrement favorablement. Dans ce contexte, ce matin nous avons réalisé de nouveau un strike avec 6 trades gagnants sur 6 accompagnés de 5 médailles. Espérons un après-midi aussi prolifique nous vous souhaitons à tous d'excellents traits une très bonne journée et à demain.